Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est le chamède. Le, le chamède. Deux étoiles. Le petit du gouverneur, 5 étoiles. Moi, je vais vous dire. Excusez-moi pour le discours, mais il faudrait qu'on dise, c'est la vérité. Je vous, dirais, je vous mets par avant. Le mon, mon va dire une autre vente, là, c'est pas à Paris, Ça m'envie, mon moi. Mais c'est dans le domaine qu'on n'est pas sur le nom, qu'on n'est pas mon nom. Mais il faudrait que je vous dise, quand le gouverneur 5 étoiles parlait, je quoi? Il vous pensez que vous vous attachez, mais il ne vous attachez pas. Il ne vous attache pas. Je dois vous dire aujourd'hui. Il ne vous attache pas. Parce qu'aujourd'hui, où ça arrive le vieux père est décédé pour vous laisser la clé du de coupé des calis dans votre main. Le vieux père Mola se repose, de temps en temps il sort. Vous nous accompagner, pour vous donner un peu son aide, chanter un peu, puis rester, un peu se reposer. Mais surtout toi, Yor, peut-être que je dis, tu as le vieux père, tu as le vieux père, même si les Christ Tibi et autres. Sont, sont, sont, sont allés se reposer, c'est pas. c'est pas. ils t'ont laissé la route. Appétit, lance. On t'a c'est reposant, on t'a Tu venu, tout le monde t'a Tu as fait le Congo, tu fait le pankaka tu as fait le d t'as tu même fait le truc pour la CEU ou la CEU, tu as même appelé pour te récompenser. Mais c'est le Dieu qui perd 12 tu t'as laissé dans considérant que c'est toi, le plus grand du couple des calibres. Euh, c'est présentement. Mais c'est ton fils arrivé à chez lui. Il dit que c'est genre de propos bizarres. Franchement, tu es fâché contre lui. Il te dit Moi, la dent et la langue sont toujours ensemble. Souvent, la dent mort. la langue, mais demain ils sont ensemble. C'est ton fils. Le père, le, le fils, le jamais s'est fâché le père, même s'il a foutu une bêtise, il vous dit ça tous. Même si le, le fils a foutu une bêtise, en fait ça, une bêtise, du n'importe quoi. et comment, pourquoi le, mon, mon, le père gouverneur 5 étoiles vous a dit, vous n'avez pas écouté, mais vous dit ça encore. Son petit, le jamais deux étoiles, le monument, le destructeur, le test, le test, le dest, Bon, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est un gars, franchement dit, j'aime sa façon, j'aime tout ce qu'il fait. J'aime tout ce qu'il fait. Voilà. Donc je ne peux pas passer derrière lui pour côté, Non, non, non, non. non. Je ne peux pas. Tout ce qu'il va faire, moi, le suivre, s'il a insulter lui là. Moi, depuis, clash aussi la personne, faudrait il faudrait qu'ils vous disent. Ben, mais notre vente n'est pas valise. Ça, c'est pas valise. Je suis son petit, on, si on m'appelle le rebelle. Il me rebelle tout le coupé de calé, parce que vous vous foutez de tout ça. Et en ce moment, il y a tu es couché loin de nous, mais nous, regarde.